Bonjour, je suis Axel Crevaux et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des Techni News. C'est juste après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, ce sont les informations que vous attendez tous, qui vous permettent de mieux consommer, de, de, mieux, consommer, de mieux être informé sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies et bien entendu d'éviter d'acheter n'importe quoi, d'en faire n'importe quoi et de polluer encore plus cette planète qui en a bien besoin, je vous le rappelle, à chaque fois. Vous le savez, nous sommes disponibles aujourd'hui sur Radio CNRV, sur toutes les plateformes de musique en ligne, Deezer, Spotify, iTunes, etc., etc., etc., sauf Google Play, pourquoi Parce que Google Play n'est pas encore, les podcasts Google Play ne sont pas encore disponibles en France. J'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un petit... Euh, c'est pas un pouce, c'est un clic sur euh, je m'abonne à ma chaîne, à ma chaîne à moi, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube avec euh, cliquer sur la cloche pour être certain de recevoir les notifications. C'est un super coup de main si vous faites ça, c'est un super coup de main si vous partagez, parce que ça me permet à un moment donné d'être de plus en plus connu et de continuer à faire ce que j'aime, ce que vous aimez et de m'éclater et c'est le but du jeu. Je commence aujourd'hui, non avant de commencer je vous annonce qu'à la fin de cette capsule je vous révèle un grand truc pour gagner Beaucoup d'argent, je vous promets, c'est vrai, ça me fait trop rire de faire ça, ça fait très euh, cliché, ça fait très euh, tout ce qu'on trouve sur le web et ailleurs, mais je vous promets que c'est un truc de fou. Euh, on commence tout de suite, sachez-le, et ça c'est une information qui euh, risque de faire bizarre à mon épouse, mon épouse a très très peur des requins, sachez-le, oui, elle a peur des requins, c'est une espèce de phobie, et... Sachez que les selfies, vous savez les selfies c'est l'art de se photographier soi-même, et eh bien les, avec son smartphone, évidemment, c'est arrivé avec les smartphones, les selfies tuent beaucoup plus que les requins. On dénote, il y a des gens qui font ça, il hein, y a des gens qui qui qui repère toutes les annonces de gens qui sont décédés à cause des selfies. Il y a 43 morts par selfie par an, contre 6 avec les requins. Alors, c'est pas le fait de se prendre en photo, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui sort de, la, de votre téléphone et qui vous fait mourir, non. C'est juste la situation dans laquelle on se met qui fait qu'à un moment donné, il y a des accidents. Alors, en vrac, j'ai vu... Euh, euh, tomber dans les, sur les rails d'un train, euh, accident de la circulation, euh, chute d'une falaise, etc. etc. Bref, c'est super inquiétant, donc attention quand vous prenez des selfies, faites attention à pas trop être absorbé par votre écran, parce que c'est ça aussi que ça fait un écran, c'est qu'on est complètement absorbé, on est complètement dans sa photo, dans ce qu'on veut faire, et on fait pas forcément gaffe. J'avais lu récemment un truc assez assez horrible, un jeune couple qui était en voyage de noces et qui, euh, euh, le, le, le monsieur avait voulu prendre son, sa jeune épouse en, en photo au bord d'une falaise et elle avait reculé pour la photo et elle était tombée. Après l'histoire ne dit pas si quelque part le monsieur l'avait pas un peu fait exprès. Mais bon, c'était relativement triste, j'ai trouvé j'ai, en tout cas, non pas moi, et je fais une spéciale dédicace à mon papa, il a trouvé une application qui est pas si jeune que ça, elle date d'il y a 3 ans déjà l'application. Alors, je vous parle de cette application, elle s'appelle Appear In, je vous mets le lien en bas, vous allez dans tous mes liens et vous allez trouver une application, qui vous un, un truc qui vous dit « rejoignez-moi dans mon bureau ». Alors c'est quoi C'est une application qui vous permet de faire de la visio, mais l'avantage qu'elle a par rapport à d'autres applications du style Skype ou Zoom, moi j'utilise beaucoup Zoom.us parce que c'est pour moi l'application la plus performante, la plus professionnelle, en plus qui vous offre 40 minutes de conférence gratuite avec quasiment autant de personnes que vous voulez, donc c'est absolument génial. Et puis quand vous avez fini les 40 minutes, vous déconnectez et vous reconnectez. Mais toutes ces applications que je viens de citer, et il y en a d'autres, elles nécessitent l'installation d'une application. L alors que Appear In, c'est juste, vous créez votre compte gratuitement vous avez euh, votre votre votre compte sur euh, votre navigateur Chrome, euh, Safari ou autre et vous avez, vous avez juste à cliquer sur copier le lien et vous envoyez le lien à la personne avec qui vous voulez converser, alors qui mettra sa caméra ou pas, mais c'est quand même l'objectif, c'est c'est qu'on se voit c'est qu'on soit comme dans la vraie vie en visio et la personne a juste éventuellement ce que j'ai constaté dans mes différents tests c'est que la personne à un moment donné va devoir cliquer, oui j'autorise l'application le mon navigateur à utiliser le micro et la caméra, Eh bah ben oui, mais Sinon, c'est vraiment ultra simple. Par contre, je dis un hein, par contre, c'est pour ça que je vous le mets, parce que je trouve que l'idée est géniale. Et l'idée est d'autant plus géniale que vous pouvez créer votre... Alors, ils appellent ça une chambre, une room, c'est tout en anglais. On va appeler ça un bureau, une salle. Vous créez votre salle, vous pouvez être jusqu'à 4 personnes dedans. Et une fois que vous l'avez créée, vous la fermez. Et la salle, je parle, hein, bien entendu, je ne me serais pas permis, qu'on soit bien d'accord. Vous fermez la salle. Et là, vous partagez le lien, c'est ce que vous avez en bas dans, dans mes descriptions, quand je vous dis « rejoignez-moi dans mon bureau ». Et là, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez et ça vous, vous avez un bouton qui apparaît en disant « est-ce que vous voulez frapper Le bureau est fermé, est-ce que vous voulez frapper ?» Et là, vous faites knock « knock-knock », c'est le bouton qui est comme ça, toc « toc-toc ». Et donc, moi, je vais recevoir une notification comme quoi quelqu'un veut me parler. Et je trouve ça assez génial parce que c'est vraiment la possibilité. Alors, vous pouvez mettre par exemple des heures d'ouverture. Vous pouvez dire que tous les après-midi c'est dispo ou tous les matins. Bref, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai pas mis de restriction parce qu'en fait, ben, comme je l'ai marqué, soit je suis là et je peux vous répondre, soit je suis en tournage, et je peux pas vous répondre, soit je suis pas là, et je vous répondrai pas, etc. etc. L'application est dispo aussi sur smartphone et sur tablette. Mais il y a un mais. Le premier mais, c'est si vous voulez aller plus loin, en termes de partage d'écran, je trouve pas ça top. Voilà, je vous le dis clairement, utilisateur de Zoom, je trouve que le partage d'écran est pas top. Mais c'est pas l'avis de mon père. Donc chacun son avis, Et, on a le droit d'avoir des avis différents. Mais. Euh, hier, on a voulu l'utiliser avec une, avec une amie et on s'est rendu compte qu'il y avait un retour micro, un retour son qui était absolument hyper désagréable. C'est-à-dire que quand je parlais, je m'entendais dans ces enceintes à elle. Et ça, c'est un truc que Zoom gère à la perfection. Mais je l'avais testé avec quelqu'un d'autre et ça fonctionnait super bien. Donc, j'ai envie de vous dire, ça coûte rien, c'est gratuit, parce que ça coûte rien, c'est gratuit. Donc, testez-le et puis mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse fortement. Facebook, toujours Facebook il n'y a pas une technique news sans Facebook c'est un truc de fou quand même, on appelle ça les GAFAM hein. Google, Apple euh, Facebook, Amazon et Microsoft les géants qui dirigent le monde de la nouvelle, des nouvelles technologies, mais ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres Facebook lance Portal, qu'est-ce que Portal c'est une enceinte connectée, vous savez que tout le monde a lancé son enceinte connectée Amazon a son enceinte connectée Apple a son enceinte connectée, qui marche pas très bien apparemment elle a un super son mais elle décolle pas euh, qui a son enceinte j'ai dit Google, j'ai dit Amazon, bref, ils ont tous leur enceinte connectée. Alors Facebook, il s'est dit, je vais faire pareil. Facebook a lancé une enceinte connectée et l'enceinte connectée, elle ressemble très très fort à un écran connecté. En fait, on a l'impression d'avoir un, une tablette comme ça, pouf, posée. Et c'est ce qu'ils appellent leur enceinte connectée. Alors évidemment, vous pouvez la piloter avec la voix, ok, c'est super. Vous pouvez faire... Bah pas grand chose avec en fait, vous allez pouvoir écouter de la musique, vous allez pouvoir euh, converser avec Messenger, même avec des gens qui n'ont pas ce truc-là, vous allez pouvoir connecter, euh, discuter avec eux sur Messenger, vous l'application, enfin, le, le, le cette enceinte, entre guillemets, permet euh, de converser jusqu'à 7 personnes avec euh, sur Messenger, c'est censé être super simple, mais c'est hyper méga limité parce que c'est uniquement limité à l'environnement Facebook. Et accrochez-vous bien, ça va coûter 350 dollars. Donc clairement, moi dans l'article que j'ai trouvé, tout le monde s'accorde à dire que peut-être que Facebook, euh, hmm, ils ont sorti un truc qu'ils auraient peut-être pas dû sortir. Et là, je suis pas ok parce que en termes d'environnement, ben évidemment, on est sur un système d'entreprise de, qui va produire, produire, produire, mettre à disposition dans les magasins avant que les gens achètent. Et si ça se vend pas, ben ça finit où Ça finit à la poubelle, donc il y aura sûrement des achats j'imagine bien, mais honnêtement euh, personne n'y voit aujourd'hui vraiment l'avantage par rapport à une tablette, et les tablettes aujourd'hui vous en avez largement moins cher que 350 euros en utilisation simple à expliquer à des gens qui même ne sont pas très très bons en technique, puis s'ils sont pas bons en technique vous me les envoyez, vous savez que j'ai une formation gratuite pour ça donc n'hésitez pas, donc j'en vois pas vraiment l'intérêt, mais bon, à suivre ça s'appelle euh, Portal, et c'est un soi-disant, euh, une soi-disant enceinte connectée qui ressemble très fort à un écran alors là, on va faire la suite de « Microsoft tente de lancer une mise à jour de Windows et se viande lamentablement ». C'est-à-dire, il y a eu le lancement, tout le monde l'attendait, enfin, tous ceux qui sont sous Windows l'attendaient. Et puis, ils ont fait vite marche arrière, ils ont freiné les cas de fer. Pourquoi Parce que il euh, y a des gens qui ont installé cette mise à jour et ils se sont retrouvés avec tous leurs fichiers effacés. Ouais, vous avez bien entendu, vous avez bien vu Non, entendu surtout, tous les fichiers effacés. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, cette info a beaucoup évolué, la mise à jour a été arrêtée nette. Ben bah ouais, parce que là, ça devient compliqué. Si vous perdez la moitié de vos données, c'est quand même chaud. Donc, la mise à jour a été arrêtée. Et puis, Microsoft a trouvé une solution pour que euh, vous récupériez vos fichiers qui avaient été effacés. Parce que, petite parenthèse, quand les fichiers sont effacés, ils ne sont pas tout de suite complètement effacés. Il y a juste votre ordinateur qui donne l'information aux fichiers qu'ils vont pouvoir être effacés mais dans un premier temps ils ne le sont pas encore c'est pour ça qu'on a des moyens de récupérer je vous le dis, il y a des moyens de récupérer vos fichiers si à un moment donné vous avez un disque dur une clé USB ou quelque chose comme ça qui, qui se met à fonctionner bizarrement ou vous avez effacé par erreur on peut récupérer même si vous avez vidé la, la, la corbeille mais il faut aller vite aujourd'hui à cette heure-ci je peux vous annoncer que Microsoft vient de remettre en circulation la mise à jour, timidement. Un grand conseil, ne la faites pas tout de suite, attendez, sait-on jamais. Je vous l'avais dit il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus trop, on s'en doutait, Google+, c'est officiellement... Terminé. Ils ont commencé par fermer la page Google+, en France, tout le monde s'est dit « bizarre, bizarre », en mettant un petit mot « c'était bien, c'était chouette, mais on arrête <rire> ». Je fais des rimes, je vais me lancer à la poésie, moi, qu'est-ce que vous en dites si je faisais des poèmes <rire> Non, pas vraiment. Google+, c'est terminé, officiellement, et alors ils ont pas été très honnêtes, ils se cachent derrière une grosse, grosse faille de sécurité en disant « on a une grosse faille de sécurité, du coup, on arrête ». Mais tout le monde le sait, Google+, il y avait des adeptes, mais ça n'a pas vraiment décollé. Et c'est pas la première fois que Google essaye de venir jouer sur le terrain de Facebook, et c'est là que je me dis, c'est bizarre, pourquoi chacun resterait pas un petit peu à sa place si Facebook faisait du réseau social Google faisait de la recherche, faisait ses mails, faisait... ils ont YouTube quand même ça serait pas mal. Mais non, tout le monde veut une part de gâteau. Donc, tout le monde se met chez tout le monde. Vous savez ce que j'en pense. Mais juste pour mémoire, Google s'est planté avec e-Google. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était en 2005. C'était une possibilité de créer sa page d'accueil en mettant des petits modules. Un petit peu comme, comme si on créait un site internet. Vous pouvez mettre la météo, la bourse, les infos, etc. C'était super bien. Puis d'un jour, d'un seul, du jour au lendemain, ça a disparu. Je vais citer aussi Google Reader. Google Reader, c'était une possibilité de mettre les flux RSS. Les, RSS. les flux RSS, ce sont des, des flux que certains sites internet génèrent pour regrouper à un seul et même endroit l'information dont on a besoin. C'est comme ça que je gère euh, mes multiples euh, sources d'informations pour vous informer avec des sources un petit peu plus rapides. Google Reader, ça a disparu. Il y a eu Wave. Wave, c'est une première tentative avec Buzz. C'est des premières tentatives de Google de, de venir con, contrer Facebook. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire, mais a priori, ils ont quand même une grosse puissance de frappe avec euh, YouTube. Donc, on se dit que YouTube c'est bien, donc pourquoi ne pas continuer sur YouTube Bref, en tout cas, c'est terminé pour Google+, donc si vous faites du business et que vous êtes sur Google+, réagissez vite parce que ça va disparaître, donc si je, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, euh, notamment des gens au Québec qui avec qui j'ai j'échangeais ré récemment, qui ont une communauté sur Google+, eh bien il faut vite les inviter sur une autre parce que ça va s'arrêter. C'est une bonne nouvelle écologique, c'est de la technique, euh, sans être de la technique, mais quand même, euh, les véhicules électriques, se développe de plus en plus, et là, il y a le fameux Vespa, vous savez, le scooter, avec la le scooter de l'époque, des 50-60, magnifique, le scooter Vespa sort sa version électrique, et là, tout le monde est content, et puis tout le monde voit le prix, et tout le monde pleure, puisqu'il va sortir au, à la modique somme de 6390 euros, là, ça devient compliqué, quand même, pour un véhicule électrique, ou pour un véhicule en général, bref, Vespa, super sympa, oh, je continue les rimes, c'est un truc de fou aujourd'hui, je vais peut-être écrire un poème après quand même. Vespa continue à faire des choses super sympas, mais ça coûte extrêmement cher. Et j'en arrive à la fin de cette Techni News et je vais vous annoncer à la fin de cette TechniNews, comme je vous l'avais promis, comment gagner de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Eh bien, vous lancez un jeu que tout le monde va s'arracher. Que tout, tous les gamins, et même les moins gamins, vont jouer avec, vont passer des heures, vont s'abrutir dessus, et là vous générez 300 millions de revenus sur une seule et même plateforme, j'ai parlé de iOS, en 6 mois, vous m'avez bien entendu, 300 millions de dollars, ou d'euros, de, je ne sais plus, non, 300 millions de dollars de revenus, de chiffre d'affaires pour parler français. 300 millions de dollars de chiffre d'affaires en six mois sur uniquement la plateforme iOS. Sachant que ce jeu est disponible sur Android, euh, console de jeu, PC, Mac, bref, il est partout. Tous les gamins en parlent. J'ai parlé de Fortnite. Alors oui, si vous voulez gagner de l'argent, faites un jeu qui crée le buzz, faites, et il y a des jeux, ça c'est un jeu en 3D, c'est un jeu qui a demandé un développement phénoménal, c'est 100, je vous rappelle, si vous connaissez pas, c'est 100 personnes qui sont larguées en même temps sur une île, chacun connecté derrière son appareil, et qui doivent faire, mon gamin il arrête pas de dire ça, Raphaël, il arrête pas de dire, hé hey, j'ai fait top 1, j'ai fait top 1, Sachant qu'il y joue pas, hein, parce qu'il a juste le... Excusez-moi, il a juste le... <coughs> il, a juste le... Il, il, il sait que ça existe, mais euh, on n'a pas les appareils suffisamment puissants, puis on n'est pas très pour, vous le savez très bien. Top 1, c'est-à-dire finir le dernier sur cette île à avoir zigouillé tout le monde. Voilà le principe du jeu, ça s'appelle euh, du Clash Royale, si je ne dis pas de bêtises. Battle Royale, voilà, c'est ça le terme exact. Et ça fait un tabac. Mais il y a des gens qui font des tabacs avec des jeux beaucoup plus simples et beaucoup plus entre guillemets, bête, basique en fait j'ai envie de dire, il suffit de créer un jeu addictif et c'est parti, c'est la mode actuellement je vais vous dire un truc il y a d'autres moyens de faire de l'argent facilement, je sais pas, mais il y a d'autres moyens de faire de l'argent, de gagner de l'argent euh, sans créer un jeu, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas forcément donné à tout le monde de, de, de réussir dans la création d'un jeu vidéo on est bien d'accord, mais il y a d'autres moyens de euh, gagner de l'argent, soyez-en convaincus J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir euh, d'avoir suivi cette technique news. Je vais vous annoncer quelque chose ici que je vais annoncer sur un live tout à l'heure. Alors, je ne sais pas quand vous voyez cette capsule. Je vais annoncer sur ma page pro. J'ai... Les TechniNews, vous le savez, qui sont totalement gratuites, quand vous allez sur mon site, il y a une formation gratuite qui s'appelle les nouvelles technologies au... pour tous, c'est une formation qui permet à tout le monde, gratuitement, d'avoir accès à des formations avec ma bibine, pour euh, vous expliquer comment ça se passe sur les nouvelles technologies à différents niveaux, du plus basique ou un petit peu plus complexe, mais ce sont... C'est un regroupement, pardon, de formations, de tutos, etc., etc. Je viens de lancer une formation qui s'appelle "Maîtriser les nouvelles les présentations". Maîtriser vos présentations, PowerPoint, Keynote et Google Slides. Euh, C'est une formation de, avec 6 heures de contenu qui termine par à peu près deux ou trois heures à vous expliquer comment vous servir ces applications pour faire du graphisme, de l'image euh, pour publier sur vos réseaux sociaux et ailleurs ou faire des intros et des intros et des, outros, des vidéos pour vos différents contenus. Cette formation actuellement, elle est à 67 euros, moins 60% de réduction jusqu'au 15 octobre inclus, donc profitez-en, 60% de réduction, ça fait, ça vous fait un petit peu moins de 27 euros. Et là je vais lancer en précommande une formation, l'achat d'une formation que je vais tourner très rapidement qui va sortir je pense dans les 15 jours qui viennent si la météo est avec nous, avec moi mais pour l'instant c'est pas le cas puisque c'est une formation pour vous apprendre à filmer comme un professionnel avec votre du, une caméra que vous avez déjà dans votre poche, j'ai nommé votre smartphone. Donc c'est une formation qui va être complète, on va parler de matériel, on va parler de, de, de, de, de technique de tournage, on va parler de montage, on va parler de euh, monter une chaîne YouTube, de mettre en ligne, etc. C'est une formation complète qui va sortir à 147 euros exactement et que je vais vous proposer d'acheter en précommande, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui rien n'est tourné, en précommande à 27 euros. Vous avez bien entendu, à 27 euros, je fais un live tout à l'heure, mais j'avais envie de vous le dire ici. Merci de faire circuler l'information sur tout ce que je fais. Si vous aimez ce que je fais, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule de TechniNews News. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye!